Il n'y a pas de piège, c'est un support, ça, ça veut dire quoi une ville super moche ou super belle Je m'appelle Adam Adjabaté, j'ai 19 ans je suis un euh, premier assistant architecte au lycée Cirque du à Paris. Est-ce qu'il y a un endroit, un bâtiment, euh, quelque chose qui me vient en tête en, en premier C'est rare d'être pris à dans autant d'euros. De euh... Qu'est-ce qui vous amène dans cette école en particulier tous les concepts du corps bougé. Au final, quoi, de Le final, c'est quoi l'architecture Il a été fait par Richard Rogers. Le but, c'est de. Enfin, c'est un bac comme un autre, très spécialisé, et le meilleurs peuvent continuer. D'accord. Ouais. Ah bon, c'est encore plus intéressant ça. Il y a une bonne source. Un vrai